Parler Studio, c'est un studio de jeux vidéo qu'on a monté en 2015 avec Sébastien Renard et Nicolas Bredin. C'est des compères que j'ai rencontrés dans des gros studios de jeux vidéo chez Ubisoft ou chez Dontnode, notamment. Renan s'occupe de la game direction. Sébastien, lui, tout ce qui va être lié à la narration et l'écriture des dialogues. Et moi, de l'audio, sound design et musique. On voulait se retrouver un petit peu entre nous et prendre des risques dans des projets finalement plus personnels. Des jeux qui correspondraient plus à notre univers artistique à chacun. Depuis le 2019, on travaille sur un nouveau projet, qui est notre projet le, le plus ambitieux, le plus créatif. On a ramené beaucoup plus de monde dessus, des, beaucoup plus de compétences. Toujours une narration très forte, à parti pris très fort, et on espère pousser encore plus loin le concept. Quelque chose de très atmosphérique, très cinématographique, un peu poétique, et qui donc représente un petit peu la somme de tout le travail, toutes les compétences acquises sur des projets précédents. Sur White Knight et après sur Dark Days, on a eu la chance de faire une machine capture avec Antique Dream. Quand il a fallu trouver un éditeur pour nous accompagner sur cette nouvelle prod, ça nous est paru évident. Quantic Dream développe des jeux qui nous ressemblent un petit peu, c'est-à-dire des jeux narratifs avec des atmosphères très fortes. Et pour nous, la question ne s'est pas posée très longtemps réellement. Pour ce nouveau projet, on veut vraiment mettre tout ce qu'on sait faire de mieux. On y met tout notre cœur, tout nos tripes. Et on a vraiment hâte de pouvoir vous le montrer.